Donc sur ce site de Baïf, on aura la plus grande déchetterie du sud bastère Avec, C'est un projet d'envergure de plus de 3,8 millions d'euros. Il y aura une déchetterie et il y aura un quai de transfert. Alors, alors qu'est-ce qu'un quai de transfert C'est tout simplement pour permettre aux voitures voiries de venir concentrer leurs déchets dans un camion au lieu qu'il y en ait cinq qui circulent sur la route. Il n'y aura plus qu'un seul camion et qui ira porter ses déchets à l'enfouissement en attendant de pouvoir les recycler dans les usines que nous comptons faire sortir d'ici 2025-2026. Et donc, euh, voilà, c'est ça, c'est de la transition écologique. C'est vraiment dire à la population, nous nions un côté qui ont type paradis. C'est un côté qui est exceptionnel. C'est un côté avec avait une biodiversité ordinaire voilà, on met les infrastructures en place et donc à vous, citoyens, de vous engager et de vous saisir de cette opportunité, d'accord, pour pouvoir à la fois préserver cette biodiversité. Et puis, plus on recycle, plus on emmène en déchetterie, plus on va créer des emplois euh, sur euh, la gestion des déchets. Et voilà, c'est là où j'ai envie d'emmener euh, cette population guadeloupéenne, et bien être euh, des citoyens exceptionnels pour une biodiversité exceptionnelle. Nous avons su mobiliser les fonds européens, puisque le prochain PO, avec l'axe transition écologique, nous faisons en sorte que nous agissons à la fois pour le citoyen, pour réduire effectivement le coût de traitement et d'élimination des déchets, mais surtout, ça nous permettra demain de développer toute une filière, parce que pour le coup, il y a dans ce secteur un axe de développement économique non négligeable et quand on sait que l'emploi est une des priorités pour la région, il faut aussi aller vers ce secteur et puis on ne peut pas vendre la destination Guadeloupe, une Guadeloupe aussi belle, surtout dans cette zone qui est le Grand Sud Caraïbe, cette zone que j'affectionne beaucoup, parce que là, on peut effectivement développer un tourisme vert, un tourisme culturel, et puis on a autant de décharges sur les routes, ce n'est pas acceptable. Et donc, vous voyez bien qu'au travers d'une action qui concerne la réalisation d'une déchetterie, c'est toute une politique dans sa globalité qui est mise en œuvre, et c'est la raison pour laquelle le président a souhaité que plusieurs de ses vice présidents puissent l'accompagner parce que lorsque nous agissons au niveau de la région et avec la communauté, nous voulons aussi donner du sens à l'action publique et ça c'est très important pour que les gens comprennent que ce qu'on fait, on fait aussi pour répondre à un besoin immédiat mais ça s'inscrit dans un schéma beaucoup plus global. Je rappelle quand même que c'est une, une compétence exclusive de la, du corps Sud-Caraïbe. Du la région Guadeloupe nous accompagne, la région Guadeloupe réalise six d pour le Grand Sud-Caraïbe, mais c'est une compétence du Grand Sud-Caraïbe. Et je remercie d'ailleurs la région de Guadeloupe d'être sortie de ce genre de compétences pour avoir compris que le Grand Sud-Caraïbe et bien d'autres territoires d'ailleurs n'ont pas forcément les moyens d'équiper la Guadeloupe euh, avec de tels équipements qui sont nécessaires. Parce que les populations des déchets, on est devenu une société de consommation. Les populations des déchets, il faut bien qu'elles arrivent à les évacuer, à s'en débarrasser. Et pour éviter que ben, les gens soient et tendance à, à déposer leurs déchets n'importe où. L'idée, c'est d'équiper le territoire, d'équipement de ce type-là, de manière à ce que partout sur ce territoire, là moins de 10 minutes, qu'on ait une déchetterie pour que les gens comprennent qu'il voilà, y a intérêt. Il faut impérativement qu'ils aillent déposer leurs déchets au niveau de ces déchetteries. Donc je suis effectivement satisfait. Oui, bien sûr, mais de toute façon, on a tous intérêt, je veux dire, l'intérêt pour celles et ceux qui, qui résident sur ce territoire-là, d'avoir un environnement qui soit sain, qui ne soit pas pollué visuellement, qui ne soit pas pollué point de vue sanitaire. Mais au-delà de ça, je veux dire, le grand Sud-Caraïbe euh, doit assurer son développement euh, au travers d'un levier qui est le, le tourisme, notamment, je veux dire l'agriculture, mais le tourisme reste quand même un atout important. Et, et par rapport à ça, il faut que notre environnement soit, soit, soit, soit propre. Euh, indépendamment de ça aussi, j'allais dire que le fait de, de polluer comme ça notre territoire, ça a un coût pour la puissance publique. Je rappelle que euh, aujourd'hui, en tout cas quand j'ai été élu président du Grand Sud-Caraïbe, euh, l'exercice de cette compétence a été déficitaire de 7 millions d'euros chaque année. Chaque chaque année, il manquait 7 millions pour assurer et pourtant les gens se plaignent que ce n'est pas fait correctement, c'est-à-dire que ça coûte horriblement cher et donc il faut rationaliser, il faut mutualiser, il faut mettre en place des équipements, il faut que tout chacun change ses habitudes et s'intègre dans dire, un management vertueux de, de, de ses propres déchets et donc effectivement ces équipements-là participent avec bien d'autres actions. On a identifié 16 euh, déchetteries en Guadeloupe, dont ici le premier centre de transfert. Nous avons déjà livré Pointe-Noire, nous accompagnons euh, euh, Terre-de-Bas, terre de Haut, Marie-Galante. Je crois qu'il y a aussi euh, Capesterre que nous allons reprendre. Donc c'est un travail qui est fait. Nous avons recruté il y a 5 ans, je crois, un jeune Guadeloupéen, un jeune ingénieur hein, euh, qui est adjoint au maire à Bouillante, qui s'occupe de ça et qui mène très bien euh, ces chantiers-là. Donc c'est une fierté pour nous. Comme nous l'avons dit, en 2035, il faut qu'il y ait zéro déchet en Wallou, mais il faut aussi que la population walloupéenne puisse vraiment s'imprégner de ces déchetteries. C'est comme ils paient des redevances, donc quand ils arriveront ici, c'est gratuit. Au lieu de mettre des déchets au bord de la route, au lieu de jeter du n'importe quoi, j'invite la population à venir vraiment euh, amener leurs déchets dans ces euh, déchetteries. Euh, on a prévu une livraison en septembre 2022. Donc j'espère que les entreprises ont tenir ont leur engagement de manière à ce que nous puissions accélérer tous les chantiers que nous avons sur la Guadeloupe pour pouvoir vraiment répondre à une attente des Guadeloupéens concernant ce, euh, la, les déchets en Guadeloupe. Oui, nous nous mettons en œuvre tout ce qu'on peut. Hein, nous avons pris en maîtrise d'ouvrage la construction des déchetteries pour les communautés d'agglomération. Euh, comme vous le savez, vous avez des fois beaucoup d'entreprises qui. Répondre au marché des fois qui rencontre des difficultés, qui ont des problèmes pour pouvoir assurer leur service dans la communauté d'agglomération, on le voit partout. Donc je pense que ça va nous permettre de les accompagner, de, de, de diminuer un peu les, les risques, les difficultés qu'ils rencontrent et euh, euh, essayer de mettre la Guadeloupe vraiment sur les rails en matière de, de déchets.